Bonjour chers amis de cancer, merci de me rejoindre pour votre tirage pour le mois de juillet. Donc euh, comme vous le voyez, il y a un message qui vient de sauter. <rire> donc euh, votre messager est donc le lièvre pour le mois de juillet et il vous dit « Je crois en ma chance, je sais qu'elle euh, qu se présente parfois sous une forme surprenante. » Alors, euh, pour ceux qui ont regardé le tirage, si vous êtes euh, ascendant taureau, euh, ça va peut-être vous parler, parce qu'il y avait aussi un petit peu de ça pour le taureau. Euh, donc, pour le cancer, vous êtes dans la même dynamique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, euh, peut-être attirer à vous beaucoup plus de choses euh, si vous êtes euh, plus en conscience, dans l'instant présent, pour avoir la foi sur ce qui peut se passer et arriver. De manière à laisser le hasard œuvrer et ne pas euh, ne pas forcément faire un focus sur, euh, sur les choses que vous pouvez contrôler. Ah oui, c'est facile à dire, je sais bien, euh, mais euh, c'est en tout cas le message qui <rire> qui vous est a priori destiné pour ce mois de juillet. Allez, alors bon, alors qu'est-ce qu'on a à dire de plus pour nos amis cancer pour le mois de juillet Alors, on va pouvoir avoir un peu d'intuition. Alors qu'est-ce qu'on a On a de l'intuition, donc avec la déesse de la lune, on va pouvoir écouter un peu son instinct. On a ici la jalousie, mais vous voyez qu'elle s'est positionnée à l'envers, donc je pense que vous avez fait un super boulot. Euh, sur justement votre, euh, votre jalousie, euh, votre envie, euh, euh, tout ce que euh, vous désirez, que vous n'avez pas. Euh, vous avez certainement fait un très très bon travail, de manière à pouvoir faire en sorte que cette euh, énergie-là ne soit pas là, ne soit pas présente, en tout cas vous l'avez euh, travaillé, et en juillet elle s'en va. Pour moi, euh, vous êtes accompagné avec le chakra, euh, de l'archange Gabriel, qui est quand même un, le cinquième chakra donc de la communication, donc entre l'intuition euh, de la déesse de la lune et la communication. et eh bien écoutez, voilà, on va se retrouver avec une belle abondance pour vous sur le mois de juillet. Alors, on peut dire que ces quatre énergies-là sont vraiment les énergies qui vont vous accompagner. Et ce sont des énergies centrales pour vous les cancers, on est sur quelque chose qui peut, vous voyez, avoir une belle logique. On va écouter son intuition, donc quel que soit le domaine, vous l'interprétez pour vous en, en toute conscience. Vous allez pouvoir faire appel à votre, votre instinct, euh, euh, votre flair légendaire, euh, euh, votre bon sens, votre émotion aussi, hein, vos ressentis. Et en fonction de ce que vous allez pouvoir euh, ressentir, euh, ça va manifester parce que je, je prends conscience que j'ai de la chance. Hein, je sais qu'elle se présente sous une forme surprenante. Donc vous allez pouvoir manifester en faisant confiance à votre instinct, à votre, votre guide. Hein. Euh, part aussi de la communication, peut-être que vous allez pouvoir euh, justement euh, dans le cadre d'échanges professionnels, euh, financiers, en tout cas vous allez pouvoir faire naître quelque chose qui va vous permettre d'accéder à, cette, à cette, cette éclosion de l'abondance, donc l'abondance c'est aussi l'abondance euh, amicale, hein, euh, l'abondance financière, l'abondance euh, à beaucoup de niveaux, hein, on se gargarise et on se nourrit. Euh, forcément aussi des autres. Hein. Donc, il y a de l'énergie euh, qu'on puise à autrui. Donc, ce sont aussi des énergies euh, parfois euh, vitales, mais aussi euh, divertissantes. Hein. Je pense aux sorties entre amis, euh, aux, aux, aux bonnes copines, euh, voilà aux relationnels. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est, qui est en train de sortir de terre. Comme ça, vous voyez, comme on, quand on est euh, sur la récolte euh, de ce que l'on a planté et semé. Donc, on a... Euh, on a vraiment les, les fruits d'un travail de, de, de longue haleine. Et peut-être que c'est parce que vous avez mis un terme justement à ces jalousies. En tout cas, euh, tout autour, vous voyez, c'est la seule carte qui s'est retournée qui est négative. Hein, ou en tout cas qui est un petit peu parasite comme ça. Euh, vous avez tellement travaillé, tellement bossé là-dessus. Euh, je vous la montre de plus près parce que vous voyez, hein, on a quelqu'un qui tient une coupelle d'or hein, dans sa main. Et de l'autre côté, euh, qui, est donc, qui est de l'abondance. Hein, et de l'autre côté, en fait, il, il était tellement dans sa noirceur qu'il voyait pas, euh, il n'arrivait pas à sortir de sa, de sa, de sa prison euh, interne. Et là, comme vous avez fait le, le travail, finalement, vous débloquez tout. Il y a du déblocage pour moi. C'est vraiment du déblocage. Et vous voyez, je crois en ma chance. Bah je sais que vous, vous y croyez vraiment parce que pour moi, vous avez fait un bon, un bon travail, un bon déblocage qui va vous donner, grâce à votre intuition, grâce à la communication, en tout cas, en toute logique, vous allez pouvoir laisser... Euh, éclore de l'abondance. Alors, si on complète avec euh, l'oracle des miroirs, on va peut-être pouvoir avoir un message supplémentaire. Alors, on vous dit aussi, voilà, donc on vous dit qu'il euh, faudra peut-être penser à prendre un petit moment pour s'occuper de votre santé. Euh, bon, rien de bien méchant pour moi, les cancers, mais... Euh, pour ceux qui, euh, qui sont au courant, euh, on est en effet dans une période où on fait très très attention à la circulation du Covid, hein, parce que ça repart un peu, vous le savez, juillet c'est le moment où on se retrouve tous, hein, juillet-août. Donc soyez vigilants peut-être aussi par rapport à ça. En tout cas, prenez un petit moment pour faire un petit check-up peut-être, pourquoi pas. Euh, voilà, c'est le petit conseil, hein, C'est pas bien méchant. Hein. Alors ensuite, pour les cancers, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre à vous donner comme info euh, c'est tombé sur la communication, vous voyez, on a ici l'amitié qui ressort. Donc on vous dit vraiment d'aller vers les autres, hein, d'aller vous ouvrir à l'autre, euh, de partager des moments entre amis, euh, d'aller vous divertir, euh, allez c'est terminé, on sort un petit peu de ce, ce, ce, euh, cette cage dorée, de euh, cette zone de confort, on va au devant euh, d'amis, euh, on va s'amuser, on va passer des bons moments. C'est le moment d'aller se ressourcer, d'aller au soleil et de profiter. Alors, si vous partez en vacances pour pour ceux qui nous et celles qui nous regardent, amis Cancer, bien écoutez, euh, allez-y, hein, euh, chantez, criez, <rire> amusez-vous. Euh, C'est vraiment un bon moment pour vous. Euh, en tout cas, lâchez euh, lâcher les émotions pour laisser euh, laisser faire les choses, lâchez prise. Alors, on vous donne aussi. Euh, euh, on vous donne aussi un, un message, vous bah, voyez, euh, euh, avec cet homme-là, c'est un messager qui arrive. Donc, vous allez peut-être avoir une rencontre, quelqu'un qui arrive comme ça, vous voyez, qui vient de se, se vient de descendre de son cheval. Euh, vous allez peut-être avoir une rencontre hein, lors de cette sortie euh, entre amis, c'est possible. Hein. Euh, en tout cas, euh, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après Nous avons... Nous avons la maison, alors la maison c'est une très très belle carte aussi, une très belle énergie parce que vous allez pouvoir euh, peut-être aussi, vous voyez, on, on a on a la, la, la maison qui ressort, la maison c'est vraiment la stabilité, vous allez peut-être pouvoir, euh, euh, pour ceux qui ne partent pas en tout cas, euh, faire des travaux à la maison, profiter de votre foyer, euh, euh, bon. Je ne vois pas d'autres messages par rapport à ça. On va regarder pour compléter avec, euh, avec l'oracle de la Triade. Quel message on peut vous envoyer pour le mois de juillet, pour nous, euh, chers amis cancer Alors, avec l'oracle de la Triade, que nous dit-on Et puis, on va recouvrir avec Mademoiselle Normand pour une, une lecture sentimentale. Alors, je vous rappelle qu'à la fin du tirage, je vous demanderai de poser une question. Je vais donc euh, avoir trois cartes et euh, vous euh, penserez très fort à la question et choisirez une des trois cartes pour avoir votre réponse avec l'oracle de la chance. Alors, on a la réussite qui ressort... La nécessité et la réussite qui est couronnée avec le soleil, la lumière. Vous avez un excellent tirage, mes chers amis. Cancer. La réussite, ici, elle est vraiment attribuée sur vos qualités. Euh, alors là, je sens vraiment un excellent relationnel. Euh, et on vous dit qu'il était peut-être temps aussi que ça se mette en place avec la nécessité c'était quelque chose que vous attendiez en tout cas d'un point de vue professionnel là on en revient à ça euh, puisque je vous ai dit que Mme normand ça va être juste après là professionnellement c'est excellent si vous avez des contrats à signer ça va être le moment en juillet euh, si vous avez une promotion une mutation c'est le moment d'y songer là on est vraiment sur quelque chose qui va euh, qui va commencer vraiment à devenir très intéressant vous allez peut-être signer euh, des avenants, euh, donc un nouveau CDI, pourquoi pas, alors vous avez peut-être eu un diplôme aussi hein, pour les, les jeunes euh, diplômés, en tout cas c'est quelque chose qui est indispensable pour avancer, et on vous dit que c'est une bénédiction pour vous, parce que vous avez donc la lumière, euh, je crois toujours en ma chance, hein, et je sais qu'elle se présente parfois sous une, une forme surprenante. Alors, pour compléter professionnellement, pour nos amis euh, cancers, on a, bon, bah écoutez, hein, voilà, vous avez la clé qui va se présenter à vous. Donc, il y a une excellente nouvelle qui va arriver pour moi. Et c'est la clé, euh, c'est quelque chose que vous attendiez. Alors, je ne sais même pas si on peut compléter tellement c'est beau, parce que votre tirage est chouette. Hein. Ouais, et puis bon, bah voilà. C'est quelque chose qui devait arriver, hein, c'est le karma. Donc, professionnellement, il y a quelque chose qui se met en route. Hein. Alors, ça va, ça va circuler. Hein. Vous voyez, c'est comme, comme l'eau circule le long du fleuve. Euh, c'est quelque chose qui euh, était écrit comme ça. Donc, peut-être en effet, un nouveau contrat, une nouvelle mutation. Il euh, y a, y a, y a une, un bel élan, une belle énergie pour vous sur ce mois de juillet, pour, pour, pour les chers amis cancer. Je complète et je termine avec le sentimental. Et on, on fait nos trois questions. Alors... Le sentimental pour les cancers. Ah bah écoutez, s'il sort tout de suite comme ça, ça c'est fait, je vous rappelle qu'il y a d'autres cartes dans le jeu. Donc on a quand même cet homme qui est magnifique, hein, qui est peut-être monsieur cancer ou madame cancer, et qui attend sa demoiselle, et qui est tranquille, euh, voilà, euh, il est posé, lui il a le regard euh, déterminé. Alors en tout cas, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui peut euh, se manifester à vous, ah là là, puis on vous dit que c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau qui arrive pour vous. Vous avez... Euh... Je dois être cancer moi. <rire> Peut-être cancer s'il vous plaît. Alors. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous allez construire. Hein. Ça va arriver rapidement et, et, et c'est un, une bénédiction. Donc, c'est un cadeau parce que, vous voyez, en plus, on a la, le, les nids de l'hirondelle. On est en train de construire quelque chose avec quelqu'un qui arrive soudainement dans votre vie. Donc, si vous êtes célibataire, euh, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Si vous êtes en couple, bah, écoutez, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, il faut, faut, faut faire sortir monsieur dehors, c'est comme ça. Non <rire> Je plaisante. Si vous êtes en couple, il va y avoir un renouveau, forcément. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Euh, et on vous dit qu'il était temps parce que faut, euh, faut réouvrir ce livre. Vous hein. voyez, là, il y avait une histoire qui était terminée depuis longtemps. Euh, et donc là, du coup, c'est euh, une bénédiction pour vous, hein, cette rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui arrive pour vous, les cancers, hein, sur le mois de juillet. Hein. J'espère que votre mois de juillet sera beau. Vous me direz dans les commentaires. Ouais, On vous dit que ça a pris du, reta du retard. Voilà. Donc, ça a pris du retard. Cette histoire a pris du retard, en tout cas. Et pour terminer, avec mademoiselle le normand, on vous dit qu'il y aura des échanges. Et donc, euh, peut-être, euh, voilà, des communications, des SMS, euh, des mails, euh, du chat, euh, euh, sur les réseaux. En tout cas, euh, vous aurez une communication. Et cet homme-là, c'est quelqu'un de, de droit, hein, euh, de poser euh, euh, qui vous attend. Donc, on, on vous dit là bien que c'est quelqu'un qui vous correspond, en tout cas. Hein. Vous n'êtes pas sur un... Un mauvais karma, c'est quelque chose qui n'est pas à nettoyer. On n'est pas sur des sur des, des, des expériences de vie. On est sur une belle rencontre riche. Bon, bah ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on fait nos trois questions. On y va. On se concentre. Vous restez, s'il vous plaît, avec cette énergie de départ du lièvre qui croit en ma chance. Je crois en ma chance. Et je vais vous tirer les cartes avec l'oracle de la chance. Ça tombe bien, non donc, je crois en chance. je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. S'il vous plaît, cher oracle. Alors, on va en garder trois, mais je ne veux pas les retourner. Je veux pouvoir ne pas vous les montrer. Voilà, vous vous concentrez. On en prend trois. Allez, on en prend trois, on en a trois ici, j'en ai une ici à l'envers. Donc, votre première réponse à votre question, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval, vous le savez, porte-bonheur quand il est retourné. Ça, c'est clair. Donc, autant vous dire que là, <rire> votre réponse, elle est très positive. Si vous attendiez une réponse positive, elle est là. On vous dit euh, que euh, la chance vous sourit. Et là, la, la, le fer à cheval, c'est l'autorité. C'est le, le pas soutenu, le pas maintenu. Donc là, on vous dit que vous êtes plutôt sur une chance douce. Puisqu'en effet, il est retourné dans ce tirage. Donc, vous êtes plutôt sur quelque chose de, euh, de très agréable. Une très belle réponse. Si c'est professionnel, eh bien, vous allez avoir un, un beau projet qui se met en place. Si c'est personnel financier ou sentimental, vous avez une belle réponse qui s'offre à vous aussi. Ensuite, deuxième réponse, donc choix numéro 2, choix numéro 2 à votre question, et eh bien écoutez, oui, la réponse est oui, ça sera un aboutissement pour vous, euh, qui va vous demander beaucoup de rigueur, ça va vous demander de l'exigence, de la concentration, euh, de l'organisation, donc si c'est professionnel, il faudra vous accrocher un peu, euh, si c'est sentimental, bah, peut-être que vous serez avec quelqu'un d'un petit peu fermé, euh, un peu rigide. Donc, soyez adaptable pour euh, réussir euh, votre euh, construction à deux. Troisième réponse. Eh bien, écoutez, euh, si c'est euh, une question qui attend un oui ou un non, la réponse est oui. C'est une carte d'aboutissement, donc on aboutit à une réponse qui sera dû à de la diplomatie la branche de laurier c'est quand on fait la paix donc avec la colombe on fait la paix dans une situation on négocie on prend du temps, donc si c'est professionnel on prendra du temps pour négocier euh, si c'est euh, sentimental on prendra du temps pour faire que notre partenaire puisse comprendre euh, notre façon d'être, notre façon de réagir et nous accepter comme on est. Donc il y aura de la négociation, de la diplomatie. Donc voilà, donc ça c'est pour la réponse à votre question si vous avez fait le choix numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet, cher ami cancer, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao